Bienvenue à Lille pour un projet magnifique, on parle d'une division dans une petite maison indépendante. On va avoir d'un côté un appartement de type T2 et de l'autre côté une colocation avec trois chambres, un salon et une cuisine séparée. Je vous invite à me suivre, on va parler de ce projet avec les imprévus qu'il y a pu avoir et comment on les a traités chez Investissement Locatif. Suivez-moi pour la visite, c'est parti Salut à toi très cher investisseur immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Manuel Ravier, investisseur immobilier également cofondateur de la société Investissement Locatif. Notre société accompagne des investisseurs dans des projets très rentables partout en France. Et justement aujourd'hui, on se retrouve à Lille pour le projet d'un client, un projet incroyable. C'est le projet d'une petite maison lilloise dans le quartier de LM, un quartier qu'on aime beaucoup parce que c'est un quartier qu'on juge montant et avec du potentiel. Et dans ce, dans ce projet-là, dans cette petite maison, eh bien je t'invite à me suivre. On va voir ce que nos architectes ont prévu. Donc là, on est dans le couloir des parties communes. Comme tu le vois, on est en chantier avec des huisseries qui vont être changées. Et je t'invite tout de suite à rentrer dans le premier appartement. Alors là, on se trouve dans le salon, le futur salon de ce logement de type T2. Donc là, c'est très sombre puisque... La fenêtre a été condamnée pour le moment pendant les travaux, mais la fenêtre, on va le voir juste après, donne sur une petite cour privative. C'est très sympa. Donc là, on est sur le salon. On a dû protéger tous les murs, on a dû doubler tous les murs. Ce n'était pas forcément prévu dans cette mesure-là, puisqu'on a découvert pendant les chantiers que certains murs étaient en mauvais état. Donc pour sécuriser au maximum notre client, nos architectes d'intérieur sont intervenus avec l'entreprise qu'on salue et qu'on remercie au passage pour doubler tous les murs et repartir sur quelque chose de parfait. Alors je t'invite à me suivre, donc là on est dans le salon, juste je vous montre ici donc un accès aux caves privatives directement depuis euh, le salon. Donc ça va être sympa pour faire une petite cave à vin pour les futurs locataires et là on se dirige vers la chambre. Donc le salon d'un côté donne sur une chambre, donc c'était à la base un, un petit studio indépendant et on l'a transformé en chambre de manière à pouvoir euh, faire un appartement de type T2 qui soit agréable dans les volumes. Là on a une très belle chambre que vous pouvez voir à l'écran. Alors on quitte la chambre et on revient au salon et de ce côté-là, donc, on va voir qu'on a, euh, a installé du BA13 Hydrofuge. Donc quand vous voyez une couleur verte comme ça sur les chantiers dans les pièces d'eau, c'est bon signe. Si euh, les dalles ne sont pas vertes, attention, je vois trop souvent des artisans qui ne respectent aucune norme et quand on fait appel à des artisans low-cost qui vous installent du BA13 de ce type là dans les pièces d'eau, donc là on est dans la cuisine donc on a protégé tout l'arrière de la cuisine mais soyez très prudent, très vigilant encore plus quand vous faites des douches ou quand vous êtes dans des pièces d'eau. Pourquoi Tout simplement parce que le BA13 hydrofuge donc de couleur verte est bien sûr plus coûteux que le BA13 classique qui est de cette couleur là, qui est d'une couleur grise, euh, mais bien sûr il est nécessaire de manière à ce qu'il ne se gorge pas d'eau, qu'il ne euh, respire pas l'humidité dans les pièces d'eau, donc soyez très prudent sur cet aspect là. Gardez juste en tête un seul conseil, quand on est dans une pièce d'eau, euh, le placo, le BA13 doit être de couleur verte. Voilà on continue euh, la visite, au fond on se retrouve avec euh, la salle d'eau, la future salle d'eau et justement on le voit bah, là on est euh, sur du vert partout. Vous voyez juste ici du b 13 Hydrofuge de, de partout. Ce qui est très intéressant dans ce chantier, je t'invite à venir avec moi, c'est qu'ici on a une petite cour privative, euh, donc c'est hyper sympa. On va bien sûr refaire tout l'aspect voiture hein, qui est en très mauvais état, mais en respectant l'existant et on va tout refaire cette petite cour. Alors on va donc se trouver ici après que les travaux soient terminés sur un joli T2 avec des pièces de vie agréables et surtout une petite cour privative. Le rêve de tous les petits couples, une cave à vin. En bas avec accès direct ça va être juste génial je suis impatient de vous montrer ce projet on va aller voir le deuxième appartement maintenant je voulais te montrer un petit peu ce que je te disais tout à l'heure on a eu des mauvaises surprises sur l'état des murs donc rien de, de problématique au niveau structurel mais en revanche on a fait on a pris la décision avec l'entreprise et avec notre client investisseur et eh bien de doubler tous les murs et de bah voilà de pas faire du cache misère mais vraiment de repartir de quelque chose de très propre et c'est ce que tu vois juste ici puisque tu vois que le, le mur n'était pas forcément dans un très bon état au départ. Donc on a euh, tout doublé avec euh, bah, du BA13, de manière à faire quelque chose de propre et de repartir sur une surface qui soit nickel et lisse. Alors là, tu vas voir, ça va te plaire, on rentre dans le deuxième appartement. Donc cet appartement-là, euh, c'est un appartement qui est au premier étage donc, de cette maison lilloise. On se trouve ici dans la cuisine, on retrouve toujours bien sûr eh bien, le BA13 sur la partie cuisine, puisqu'ici on a prévu avec nos architectes, de faire une cuisine dans cette zone-là. On est sur une colocation de trois colocataires, donc on a prévu des espaces de vie qui sont agréables. On a une grande cuisine ici qui, en plus, s'ouvre sur un balcon, donc un balcon privatif, donc ça va être super sympa pour les colocataires, les trois colocataires qui vont s'installer ici. Et là, on quitte la cuisine et on va dans le salon, puisque bah, en, en termes d'espace de vie, ici, on a une vraie cuisine dinatoire, et en plus de ça, eh bien, on a un salon où les colocataires pourront partager, puisqu'on le sait, la colocation aujourd'hui, les jeunes veulent aussi partager des moments de vie et c'est ce qu'on a voulu faire ici. Je t'invite à me suivre, on va maintenant monter à l'étage puisque donc cette maison lilloise, elle est tout en hauteur. On est ici au premier étage, donc on a les parties communes pour les colocataires, on a la cuisine dînatoire, on a le côté salon donc commun et on a également la terrasse, la fameuse terrasse qui va être super sympa pour les colocataires. Et là, quand on monte, eh bien on va trouver successivement deux chambres et ensuite au deuxième étage et ensuite au troisième étage une dernière chambre. Je t'invite à monsieur, on va aller voir ça. Alors voilà, on arrive sur le troisième niveau de la maison. On a fait le rez-de-chaussée avec l'appartement type T2, le premier étage avec les parties communes de la colocation. Et ici, donc, on a la salle d'eau juste ici et la première chambre pour le premier colocataire. Donc quand on monte à gauche dans cette colocation, on va aller voir maintenant eh bien, les autres chambres puisqu'il y en a trois dans cette colocation. On se trouve ici dans la deuxième chambre des colocataires. Alors ce que je t'ai pas dit sur ce projet-là, c'est qu'on avait de la chance puisque la maison était déjà divisée, on avait déjà deux compteurs pour les deux lots. Donc un compteur pour l'appartement type T2 en bas et un second compteur d'électricité pour l'appartement de type colocation. Et donc on a pu exploiter au mieux. Donc quand on dit colocation, l'appartement que tu vois ici il est hyper agréable, il pourrait tout à fait convenir aussi pour une famille. Bien entendu une famille avec trois chambres, un salon, une cuisine et une terrasse, on sait qu'on pourrait clairement le louer. Pourquoi est-ce qu'on va chercher plutôt des colocataires plutôt qu'une famille Tout simplement pour optimiser un petit peu le rendement locatif pour le compte de notre client investisseur parce qu'on sait que les colocataires vont toujours réfléchir à l'unité. Donc on va parler d'un prix par chambre alors que quand on loue un appartement de type T4 de ce type là avec trois chambres et eh bien la famille va réfléchir directement sur un seul appartement et bien sûr le loyer sera moindre. Donc voilà, on essaie toujours d'optimiser, trouver les bons locataires, ceux qui sont prêts à mettre le prix pour un appartement rénové qui va être coup de cœur. On va aller voir maintenant la dernière chambre. On est sur un escalier qui vient d'être posé, donc on va essayer de ne pas se blesser. On est sur un chantier, hein, je le rappelle toujours, mais sur les chantiers, il faut respecter des règles de sécurité. Normalement, je devrais porter un casque, il faut faire attention et être prudent. Voilà, donc je t'invite à me suivre, on va monter sur cet escalier qui est en cours de fixation, donc je vais essayer de ne pas me, pas me blesser et on va aller voir la dernière chambre. Ici, tu me retrouves dans les combles de cette maison lilloise, donc les combles qui n'étaient pas isolés. Donc on a fait toute l'isolation comme tu peux le voir ici. C'est un gros boulot, mais ça permet de ramener une pièce supplémentaire. Donc la surface était déjà considérée comme de la surface habitable, donc on n'a pas eu à faire de changement là-dessus. En revanche, on veut ouvrir dans la toiture une ouverture. Tu vois qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est très sombre actuellement, donc ce n'est pas exploitable en l'état, on ne peut pas faire une chambre sans fenêtre. En revanche, ce qui va être fait et ce qui est en cours, on a fait une déclaration préalable pour demander la pose d'un Velux. Bien entendu, c'est qu'une question administrative et qu'une question de temps puisque l'autorisation, notre client va l'obtenir. La demande a été faite par nos architectes et on s'est occupé d'absolument tout chez Investissement Locatif, on s'occupe de tout clé en main pour nos clients. Ici, à mon avis, ça va être une pièce, une chambre avec énormément de charme parce que le côté sous-pente, le côté euh, je monte par un petit escalier, c'est vraiment quelque chose qui, euh, une fois terminé avec nos standards chez Investissement Locatif, de côté coup de cœur, avec une belle décoration, je peux vous dire que ça va avoir énormément de cachets et ça va permettre de valoriser au maximum cette maison lilloise. Donc, je suis impatient de te montrer le résultat final. Suis bien les aventures sur la chaîne Investissement Locatif, je te montrerai ça. Et on va redescendre dans la maison. Je veux te dire un dernier mot euh, sur cette maison, sur ce projet. Projet sur cette opération et notamment quelques chiffres donc reste bien et suis moi. Alors ce que je te propose maintenant très cher investisseur c'est de venir ici avec moi juste sur la terrasse. Donc la terrasse dont les colocataires vont pouvoir profiter, ça va être hyper agréable donc on s'y voit déjà. Ce que je voulais te dire sur la terrasse c'est qu'il y a des normes de sécurité sur la hauteur des rambardes. Ici comme tu peux le voir on a rajouté euh, donc deux moellons pour dépasser les 90 cm qui sont réglementaires. En fait il faut être à plus de 90 cm minimum il y a différentes normes selon la taille et la profondeur de la terrasse donc là je rentre pas dans, dans ces détails là. On a également euh, refait la dalle au sol pour tout remettre à niveau et aussi parce qu'on avait une petite infiltration en dessous historiquement il y avait une infiltration euh, due à une fissure donc on a pris la décision pour sécuriser au maximum le client et rendre le projet sain et eh bien de refaire une dalle complète euh, sur cette terrasse et euh, à la fin et eh bien les, les colocataires auront un petit coin jardin au bout que tu peux voir là sur la vidéo donc avoir un extérieur ça complète le lieu de vie c'est hyper sympa on a déjà une vraie cuisine dans lequel euh, les colocataires pourront dîner un salon et un extérieur donc on imagine ici euh, qu'ils vont passer c'est des super moments dans cette colocation. Alors voilà, j'espère que cette visite t'a beaucoup plu, si c'est le cas je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et avant qu'on se quitte, je veux te parler des chiffres de ce projet puisque souvent on me fait le reproche, on dit Manuel génial ta vidéo mais raconte moi les chiffres du projet. Donc les chiffres du projet les voici, on est sur une opération totale. Donc achat, travaux, meubles, frais de notaire d'environ 300 000 euros pour la globalité de cette petite maison lilloise avec un rendement autour de 8%. Donc voilà, ça va se louer très rapidement, ça va partir comme des petits pains, ça va être Super top, je suis impatient de te montrer ce projet fini. Si toi aussi tu souhaites lancer un projet, n'hésite pas à solliciter notre team lilloise, à solliciter Investissement Locatif. Donc sur le site www.investissement-locatif.com, tu pourras nous parler de ton projet selon ton budget. On te dira ce qu'on est capable de faire partout en France. Ici, on était à Lille. Je t'invite, si tu es intéressé par la ville, à découvrir mon analyse de la ville de Lille et également à me suivre sur d'autres projets à Lille. Et je te souhaite une très belle journée. Ciao